Diagnostic en temps réel L'électronique Lynx peut afficher en temps réel les données du fauteuil. Les informations fournies par ce diagnostic peuvent aider à identifier rapidement les éléments qui affectent les performances du fauteuil. Dans l'application sous iOS, ces informations sont situées sous la section Diagnostic. Pour accéder au diagnostic en temps réel, l'appareil sous iOS doit être connecté au fauteuil car ces informations ne sont pas disponibles dans un fichier de programmation sauvegardé. Les sollicitations du joystick sur les différents axes peuvent être visualisées en temps réel pour aider à identifier tout problème de calibrage. Le courant et l'intensité instantanée de chaque moteur peut être visualisé de manière à identifier un potentiel moteur usé ou endommagé. Les ajustements de résistance des moteurs effectués par la compensation adaptative de la charge sont également visibles dans ce diagnostic. La tension instantanée des batteries est également communiquée, ce qui permet d'identifier un potentiel problème de batterie. Enfin, le calibrage du potentiomètre peut être vérifié en temps réel pour assurer que l'amplitude maximale de réglage est bien disponible.